Bonjour à tous, vous êtes bienvenue euh, sur ma page euh, YouTube, 100% Accessibilité. Je voulais faire cette petite vidéo pour me, me présenter. Du coup, moi je m'appelle David, je vis à Lyon. Et du coup, l'idée de cette page, c'est d'essayer de trouver plein de choses à adapter et pouvoir euh, faire comme tout le monde, par exemple pouvoir jouer vidéo ou euh, aller se promener euh, faire des randonnées. Je pensais que ça pourrait être intéressant que les gens savent où on peut se balader en situation de handicap. Ça arrête. en fait des fauteuils ça n'arrête pas les gens en général. Il faut juste continuer et, et et euh, essayer quoi du coup je vais euh, monter les montages vidéo pour vous montrer les lieux euh, où je suis allé me promener pour vous euh, ça pourrait être intéressant que vous avez non, que vous avez d'autres pistes pour vous occuper c'est vrai que c'est pas facile des fois de rester euh, chez soi mais je trouve que vous pouvez même se secouer un peu et euh, le faire et euh, je continuerai à faire souvent de temps en temps des petites vidéos comme ça je vous dis à, à bientôt et surtout n'oubliez pas de liker ma page youtube salut